Mooncard vous permet d'inscrire vos collaborateurs pour leur attribuer une carte de paiement et suivre leurs dépenses. Pour cela, rendez-vous sur « Paramètres » et sélectionnez la rubrique « Collaborateurs. Cliquez ensuite sur « Ajouter » et renseignez les informations sur le collaborateur. Seuls les champs avec un astérix sont obligatoires. Il existe trois types d'accès à Mooncard. Les utilisateurs ou porteurs de cartes ont accès à leurs dépenses. Les comptables peuvent voir toutes les dépenses et les données comptables. L'administrateur, lui, a une visibilité complète, notamment sur la gestion du compte et le paramétrage des cartes. Si vous devez nommer un manager pour ce nouveau collaborateur, pensez bien à l'inscrire dans Mooncard au préalable. Le manager aura accès aux dépenses de l'employé et pourra les contrôler. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Enregistrer ». Depuis cette page, vous retrouverez les collaborateurs que vous avez inscrits. En utilisant notre fonction de recherche, vous pouvez accéder plus rapidement à leurs informations. En cliquant sur Modifier, vous accédez à la fiche du collaborateur où vous pourrez changer ces informations. Les collaborateurs qui ne se sont pas encore connectés sur leur espace Mooncard sont en attente de confirmation. Au moment de l'inscription, ils reçoivent un mail de hello at mooncard.co qui les invite à activer leur espace. Lorsque c'est fait, cette ligne disparaît et leur statut passe en confirmé. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour déployer Mooncard dans votre société. Merci et à bientôt